Je vais présenter la version 6.2 de LifeRay, donc ça va être très orienté euh, finalement les nouveautés de LifeRay. Je ne vais pas faire une présentation euh, comme, comme je le fais habituellement, euh, toutes les fonctionnalités de LifeRay. Euh, c'est très orienté, euh, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui a été amélioré, et puis euh, qu'est-ce que la version rapporte euh, concrètement. Aujourd'hui, je vais parler rapidement euh, sur LifeRay, une petite introduction, euh, c'est quoi l'historique euh, de LifeRay quelques minutes euh, ensuite on, rapidement on verra euh, les nouveautés euh, de Liferay, donc je veux vraiment faire une démo euh, du, euh, du Liferay 6.2, c'est basé sur la, sur la version euh, RC, Release Candidate, la première. Donc j'imagine qu'il va au moins en avoir une ou deux euh, de plus, là. il reste encore quelques petits bugs. Euh, la nouvelle interface, euh, le panneau de configuration, vous verrez qu'il est pas mal différent de ce que vous avez pu voir euh, avant. Euh, tout ce qui est gestion de contenu, puis après on passera à quelques améliorations euh, notoires euh, sur euh, des applications, euh, notamment le blog, les calendriers qui ont, qui ont pas mal évolué. Alors, rapidement comme introduction, l'historique de l'iFree, ça a été créé en 2000 par les trois Bayern, Brian Kim, Brian Chung, Brian Chung. Et depuis 2000, disons, les quatre premières versions ne sont pas très connues. Je pense qu'il y a peu de, peu de, peu de personnes ou d'entreprises qui les ont utilisées jusqu'en 2007. C'est à partir de la version 4, on pourrait dire que l'iFree était été reconnue. Ils ont reçu quelques prix pour, en 2007, notamment ils ont été identifiés par Infoworld. Et euh, C'est surtout à partir de 2011, fin 2010, euh, de par l'apparition dans le cadran de Gartner en tant que solution de portail euh, aux côtés de IBM WebSphere ou, ou euh, Microsoft SharePoint, euh, que euh, finalement, ils ont eu une forte croissance. Puis c'est vraiment les versions 6.0, 6.1, 6.2 qui sont les plus connues. Euh, ils ont opté pour un changement de version. En fait, euh, maintenant, euh, les versions majeures, c'est des points quelque chose. Donc 6.0, 6.1, 6.2... C'est vraiment des, euh, des versions majeures euh, qui ont quasiment deux ans euh, de développement. Donc la version 6.1 avait été publiée janvier, euh, autour de janvier euh, 2012. Et puis là on voit la version 6.2 va arriver euh, disponible vers la fin de l'année, euh, probablement autour de octobre pour la version communautaire. Euh, L'évolution, euh, nous, on connaît Life Free, euh, ça Linux depuis la version 5.2, 5 en fait, 5.1 euh, techniquement. Euh, donc, il y a eu pas mal d'évolutions dans les interfaces, euh, notamment le panneau de conf euh, configuration. Même s'il est resté, d'un point de vue structure, relativement similaire, il y a des menus qui se sont ajoutés. Euh, au niveau visuel, euh, ça a pas mal changé. Puis là, vous voyez déjà euh, une petite capture de, euh, de la version 6.2 qui a été euh, complètement euh, redesignée euh, euh, au niveau de, des, des interfaces du panneau de configuration euh, par rapport à la version 6.2 bah, un peu plus de 10 000 changements si on, si on se réfère au, au, au ticket bon, évidemment ça peut aller du simple correctif de bug euh, à une vraie fonctionnalité donc c'est pas très très représentatif euh, actuellement la version que vous pouvez télécharger sur SourceForge c'est la version RC1 normalement euh, on pense que la version euh, euh, publique en fait la version communautaire devrait sortir autour de octobre 2013 suivi euh, de, très proche de la version entreprise euh, ça correspond euh, au symposium euh, en amérique du nord à san francisco euh, symposium 2013 euh, en fait si on' si on prend la roadmap euh, que du du euh, euh, du directeur de produit Ed qui euh, qu'il avait fait en 2011. En fait, le focus pour la 6.2, bah, c'était d'améliorer l'expérience utilisateur. Vous verrez que ça a pas mal, ça a pas mal évolué euh, et donc ça a été un gros focus et puis je pense que c'est un des changements les plus majeurs de la version 6.2. Euh, et puis ensuite améliorer certaines fonctionnalités, euh, tout ce qui est euh, mobile, évidemment support, tablette, euh, téléphone intelligent, euh, tout ce qui est aussi euh, les aspects sociaux collaboratifs, euh, amélioration. C'était euh, déjà assez fort au niveau des évaluations des commentaires, mais là de plus en plus sur tout type de contenu, on va avoir ce type d'interaction possible, puis aussi la possibilité de partager des contenus, euh, d'avoir des, des agendas partagés, des choses comme ça, donc tout ce qui est basé sur des équipes et sur le partage. Et puis, euh, les améliorations sur, euh, sur le développement d'applications. Ça, c'est une partie que je ne pourrais pas présenter parce que euh, tout ce qui est euh, LifeRoy Developer Studio, eh bien, tous les outils de développement ne sont pas encore euh, complètement finalisés. Euh, donc, ce n'est pas une partie que je présente aujourd'hui. ok euh, Donc, vous verrez, l'interface euh, déjà y, euh, bon, a été fusionnée. En fait, il y avait toujours un problème. Euh, avant, c'est qu'on on on avait deux Là, j'ai un ancien, ce n'est pas la nouvelle version. Euh, ça, c'est une, une version 6.1 de free ben, On a deux thèmes différents. On a le panneau de configuration et puis on a l'interface euh, utilisateur. Puis ça a toujours été mêlant. Euh, quand est-ce qu'on se retrouve dans le panneau de configuration Quand est-ce qu'on est sur l'interface plus euh, utilisateur Puis il y avait des mélanges. Ben, là, ils les ont euh, uniformisés. Fait qu il n'y a plus qu'un seul thème. Euh, le panneau de configuration est, est complètement... Euh, Uniformisé avec le, le, le reste de l'interface et puis ils ont aussi scindé euh, ce qui est gestion de la configuration, donc la gestion du portail qui est vraiment plus maintenant dans le panneau de configuration, puis tout ce qui est la gestion du site, des pages, ben, ça reste directement dans, le, euh, dans les sites euh, eux-mêmes. Donc je peux vous faire un, un rapide survol, euh, donc ça c'est la version 6.2, vous voyez qu'il euh, n'y bon, a pas de grand changement en, en mode utilisateur, mais si je vais dans le panneau de configuration... Euh, L'interface a complètement changé, euh, donc elle s'est orientée complètement maintenant euh, euh, responsive, donc adaptatif. Là, si je redimensionne ma fenêtre, vous voyez déjà celui-là là, a, a changé euh, avec le, les, les boutons, euh, et puis mon interface bah, passe haut bas. Euh, donc créer les, les contenus web on le verra après euh, ça ne se fait plus pendant, depuis le panneau de configuration avant on avait toujours la possibilité de, de faire les deux ça veut dire qu'on pouvait soit créer les contenus web à partir du panneau de configuration dans la section site soit on avait un, à partir du site on avait euh, je pense que je l'ai ici euh, gérer euh, les contenus du site et je pouvais le gérer ici Puis, finalement c'est c'est euh, c'est une portion du panneau de configuration qui se retrouve directement dans le site. Ben, là, maintenant, ils ont euh, fusionné les deux. C'est-à-dire ici, je gère juste ce qui est structurel, portail, configuration, site, organisation. Et puis, euh, dans, euh, dans le site lui-même, euh, je vais avoir ici administration euh, du contenu, par exemple. Et là, ça se fait directement. Là, On le voit, euh, je ne peux plus que le faire ici. Je n'ai plus dans le panneau de configuration l'équivalent euh, de, de gestion de contenu que j'avais avant. Donc là, je suis vraiment sur le, sur le site lui-même, c'est configuré ici, euh, bah, je, je suis sur ce site-là, mais je peux euh, évidemment, comme avant, aller sur n'importe quel site qui a été créé. Donc effectivement, le panneau de configuration a été restructuré, il est plus euh, orienté utilisateur, puis usage courant. Avant, il était très orienté euh, euh, structure du portail. On avait les différents euh, euh, niveaux, euh, personnel, euh, site, euh, portail et serveur. Maintenant, ça, ça a été complètement euh, décomposé. Et puis, dans l'interface, on va juste retrouver ce que les gens, en fait, par métier, ce qu'ils veulent faire. Donc, la gestion des utilisateurs, des rôles, des permissions, euh, les sites, les applications et les paramètres du serveur. Puis, on a quelques raccourcis, au fond. Euh, je ne sais pas sous quels critères ils les ont, euh, ils ont ajoutés, mais j'imagine que c'est des actions les plus... Euh, les plus fréquemment utilisés, euh, donc comme ajouter un utilisateur, au lieu d'aller dans utilisateur et euh, ajouter un utilisateur, je peux le faire directement depuis ici, euh, ou gérer certaines sections. Euh, donc ça c'est pour, euh, pour l'interface, puis ça utilise le, euh, finalement le, le même principe qui était déjà utilisé avec halo UI, donc du, euh, du viewport, euh, donc ça, ça reconnaît certaines résolutions. Euh, qui sont configurables, puis en fonction de, de la taille que va euh, avoir l'écran ou, euh, ou le navigateur, euh, on peut euh, appliquer des feuilles de style alternatives et donc euh, adapter l'interface. Bon. Et il y a un point qui est intéressant pour le, pour le, pour le Québec, ils ont euh, intégré euh, nativement le, la version euh, franco-canadienne, disons le FRCA, euh, avec les contributions que, que nous avions fait. Donc maintenant, il n'y a plus besoin de reconfigurer le portail, puis le, re, le recréer euh, from scratch avec les, euh, la langue FRCA. Donc ça, ça a été intégré. Euh, et puis, ils ont aussi... Euh, un, nouveau, un nouvel outil en fait, qui permet euh, de faciliter le, le justement le développement et puis les tests des, euh, des appareils euh, mobiles. Euh, vous allez retrouver ici certaines options et puis c'est le deuxième, c'est la prévisualisation qui nous permet justement de tester sous différents euh, supports. Donc là je teste par exemple euh, typiquement un appareil, euh, un téléphone intelligent 768, euh, je peux le retourner aussi pour voir qu'est-ce que ça donnerait et euh, dynamiquement en fait il va me présenter la même interface euh, pareil pour les tablettes donc je pourrais faire des tests la, la résolution de mon écran n'est pas assez grande pour ça mais euh, je, peux, euh, je peux tester euh, différents, euh, différents supports directement depuis le navigateur évidemment ça ne remplace pas le, le test final sur le, sur le, sur le vrai euh, appareil mais déjà ça évite euh, d'avoir des plugins pour redimensionner son navigateur puis tester différentes, euh, différentes affaires et donc ça c'est euh, assez intéressant euh, de ce point de vue là il m'avait posé la question de, de la gestion des contenus web, ben, ça se fait euh, tout à la même place, avant on avait une grosse barre d'outils en haut que souvent les clients demandaient à masquer pour certains utilisateurs. Ben, on n'a plus cette option là, là c'est vraiment un plus sur le côté, puis on a différentes options euh, comme ajouter des applications, ajouter du contenu, ajouter des pages, tout se retrouve au même endroit puis, euh, euh, pour que ça soit aussi plus, uh, plus facile à gérer à partir de postes de travail. Donc ça j'aurai l'occasion de, de le montrer un petit peu par la suite. Euh, donc le panneau de configuration, on, on, on l'a déjà vu, donc ça a été simplement repensé pour que ça soit plus intuitif pour les administrateurs, que sont soit moins structuré portail. Et puis au niveau de la gestion du site, mais là on va faire quelques, quelques exemples. Euh, donc la gestion du site, là je suis sur un site présentement, elle euh, se fait directement euh, via l'interface, donc si je voulais ajouter une nouvelle page, ben, je cliquerais sur « plus », puis ensuite euh, ben, là je choisis quest ce que je veux faire, mais ajouter une page, on le voit ici euh, directement, ben, je vais ajouter une page euh, de, euh, disons de « contact ». Euh, je peux choisir, avant il euh, y avait comme trois étapes à faire il fallait ajouter la page, ensuite il fallait aller sur la page euh, choisir le modèle de disposition euh, puis ensuite on pouvait commencer à dépos déposer des applications ben Là, en fait euh, c'est directement intégré je crée ma page, je choisis mon modèle de disposition puis ensuite je l'ajoute et là euh, j'ai ma page qui s'est ajoutée euh, dans mon menu, donc ça change pas beaucoup dans le, comment ça fonctionne mais ça, ça change un petit peu euh, euh, la manière dont on le gère dans le site. Donc ici, euh, sur les trois boutons qu'on retrouve euh, sur la page, on a ajouté, euh, prévisualisé, puis là c'est modifié. Donc sur la page, si je fais modifier, là je retrouve toutes mes, euh, euh, toutes mes options que j'avais au préalable. Avant, euh, dans les interfaces, c'était toujours une sorte de panneau sur la droite. Euh, là, ça a été fait pour que ce soit plus accessible, plus en mode adaptatif. Donc euh, les éléments se suivent et puis c'est une sorte d'accordéon. On, on, on reviendra sur cette partie-là euh, plus tard. Ça, de la façon et... Oui, euh, alors la, la question, c'est de savoir si c'est si juste drag and drop euh, ou alors s'il y a une possibilité de les gérer autrement. Le, le mécanisme, c'est à peu près le même. Avant, on avait ajouté application. Ben là, ça, ça revient au même. On a ajouté application. Ils ont mis dans la rubrique indispensable ce qu'on avait directement euh, dans le menu euh, tout en haut. Euh, on a la possibilité, bah c'est très similaire à avant, donc euh, on a la possibilité de faire un drag and drop effectivement comme ça directement sur la page. Voilà, euh, ou alors de l'ajouter en cliquant sur le bouton ajouter. Mais ensuite, si on veut le déplacer au sein de la page, il euh, n'y a pas d'autre possibilité euh, possibilités que d'utiliser la souris, de faire drag and drop. Donc c'est sûr que si vous euh, développez votre propre thème, il faut s'assurer que, que en fait, c'est certaines, certaines instructions div. Euh, que s'ils ne sont pas là, bah, évidemment, le drag-and-drop ne fonctionne plus, parce que le JavaScript ne s'applique plus. Euh, donc, vous, en fait, vous aurez effectivement toujours le même problème euh, de ce point de vue-là. Il euh, n'y a pas de moyen de dire, euh, c'est comme un écran où je dis, ah ben bah, là, je mets ça, là, je mets ça, là, je mets ça, ça c'est... Euh, on va d'abord voir la partie administration avant de voir la partie gestion de contenu. Euh, au niveau de l'administration, ce qu'on va retrouver déjà euh, qui est extrêmement euh, intéressant, de manière générale, euh, c'est qu'au niveau des sites, maintenant on a la possibilité d'avoir des sous-sites. Avant, cette option-là n'existait que pour les organisations. On avait une organisation, on pouvait avoir des sous-organisations, sous-sous-organisations avec un héritage euh, des permissions. Maintenant, les sites peuvent également l'avoir. Avant, les sites étaient tous au même niveau. Euh, maintenant on peut avoir des, euh, des sites qui ont des sous-sites là on voit par exemple j'ai créé un site démo puis ce site là a deux autres sites euh, Roadshow euh, 6.2 que ce je fais à Montréal et Vitrine Technologique euh, donc on peut les, les structurer un peu mieux euh, euh, ces sites là peuvent également avoir euh, en fait quand on crée le site ou quand on le modifie euh, je peux décider euh, s'il y a un partage de contenu non c'est pas ici contenu utilisateur paramètres. Euh, et donc il y a une option déjà pour, pour, pour décider si on permet la gestion manuelle des membres, cest veut dire si l'administrateur du site peut gérer les membres, c'est-à-dire s'il peut les peut gérer les adhésions ou pas. Donc ça c'est une option en plus qui est apparue. Et puis on peut euh, également, au niveau de, du partage de contenu, euh, décider si, euh, si on autorise... Euh, le partage avec les sous-sites ou pas Est-ce que les sous-sites peuvent présenter du contenu qui appartient au site parent Donc il y a un mécanisme d'héritage un peu similaire à celui des organisations qui offre un peu plus de flexibilité maintenant au niveau de, de la gestion des sites. Euh, un deuxième point qui, qui a été demandé pendant très longtemps puis qui est un point vital surtout au Canada, c'est que maintenant les pages peuvent être euh, euh, traduites, ça veut dire qu'il y avoir des URLs différentes ça pendant longtemps ça a posé un problème donc si je, si je reviens sur mon, sur mon site ici on voit ah, j'avais déjà une page de contact quelque part euh, ici on voit les, les urls euh, autres, euh, galeries etc euh, maintenant dans la gestion de mon site j'ai la possibilité de traduire ici on voit que j'ai la version euh, fr francophone et puis je pourrais définir une autre euh, pour que quand je bascule en anglais, euh, j'ai des autres URL, c'est surtout important pour tout ce qui est euh, optimisation, le moteur de recherche Google et, et autres. Euh, donc traduction possible des URL, ça c'est au niveau des sites, sinon il n'y a pas grand changement au niveau des sites, euh, on va retrouver les mêmes options qu'on avait, il y avait déjà pas mal de choses là, les, les, tout ce qui est euh, search euh, SEO. Euh, robots, etc. Au niveau de la configuration, on a quelques, quelques options supplémentaires. Euh, je vais revenir dans mon panneau de configuration. Paramètres. On a notamment au niveau des utilisateurs euh, les associations qu'on faisait par défaut. Donc quand on crée un utilisateur, euh, qu'est-ce qu'il obtient comme rôle, permission et, et à, auquel site il appartient. Mais maintenant, on a la possibilité de l'ajouter automatiquement dans les sites d'organisation. Euh, avant, euh, c'était quelque chose qui devait se faire manuellement en mettant les personnes dans, le, dans les organisations où on devait faire des hooks. Fait que ça, c'est euh, quelque chose de nouveau. Puis la section que je mentionnais tantôt euh, du partage de contenu, euh, de permettre aux administrateurs d'afficher des contenus provenant d'autres sites. Fait que ça, ça dépend en fait le type de portail. Euh, que, euh, que vous voulez mettre en place dans la version courante, la 6.1. Euh, quand vous allez configurer un agrégateur, vous n'aviez pas la possibilité de dire euh, « je prends des contenus qui viennent de tel site, tel site et tel site euh, ». Ça nécessitait un hook pour, faire, euh, pour permettre ce, ce type de configuration-là. Les seules options qui, étaient, qui existaient, c'était de prendre le, les contenus de Global donc c'est un, un site euh, en commun pour tout le portail et puis le site courant, ben, maintenant vous verrez plus tard quand je vais vous montrer l'agrégateur ben, vous avez la possibilité d'aller de, chercher euh, des contenus euh, de n'importe quel site Voilà. sinon au niveau des configurations il euh, n'y a pas grand chose qui a changé dans les paramètres, administration du serveur il y a quelques options supplémentaires qui ont apparu aussi dans la liste, euh, vider le cache enfin, gestion de, de serveur euh, classique, mais rien de, de, de très, très important à noter. Euh, autre amélioration assez intéressante au niveau de la gestion, c'est maintenant les gens qui vont mettre leur profil ou le, le photo les, les logos. Euh, il y a un outil de recadrage euh, automatique euh, qui est intégré à l'iFree, qui est assez euh, convivial et qui permet, euh, je vais vous montrer, le, euh, qui permet justement de, de sélectionner une portion de de l'image. Donc, si je vais sélectionner un, là. Euh, donc, une fois que l'image est chargée, ben là, j'ai la possibilité d'aller choisir une portion seulement de, du profil. C'est surtout pratique pour les usagers qui sont qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un outil comme comme Gimp, Photoshop ou, ou même un Paint pour pour recadrer leur photos. photo. Puis c'est du coup ça ça se rapproche à ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Euh, malheureusement, en tout cas à date, euh, l'outil n'est pas intégré dans la galerie d'images par exemple, donc on ne peut pas prendre n'importe quelle image euh, qu'on a téléversée dans la bibliothèque de documents puis utiliser l'outil de recadrage, mais à mon avis c'est quelque chose qui devrait arriver aussi dans, dans la version euh, 6.2, 6 peut-être euh, peut pas à la sortie, mais, euh, mais plus tard, parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Euh, aussi, euh, les, il y a eu un, un travail de, de redesign sur la gestion du portlet lui-même. Euh, on voit ici, c bon, ils ont tous le, leur propre icône, mais on n'a plus les 4-5 icônes qu'il y avait en haut. Puis il y a un code couleur pour indiquer clairement que retirer une action particulière. Euh, puis on voit aussi au niveau des icônes, on le verra aussi dans l'éditeur. Euh, ils, ont, ils ont un peu uniformisé le look, était un peu plus clean. Avant, on avait l'impression que certaines, euh, certaines librairies avaient été intégrées dans l'iFrame, mais il n'y avait pas eu de design. Quand on allait dans l'éditeur, Seca Editor par exemple, ben, le, le visuel le changeait un petit peu, euh, un peu euh, drastiquement. Euh, là, on va, on va le voir euh, plus tard. Là. Je peux je le montrer rapidement. Euh, l'éditeur, ben, celui-là il est, il est léger, mais euh, l'éditeur est beaucoup plus euh, épuré. Voilà. Au niveau de la gestion du contenu, là, il y a quelques nouveautés qui sont assez intéressantes. La fonctionnalité la plus intéressante, surtout d'un point de vue développement, c'est que maintenant on a des modèles d'affichage qu'on peut utiliser pour les différentes applications. Donc, avant, si on utilisait un forum, si on utilisait un blog ou un wiki, euh, on prenait ce que LightFare euh, produisait en termes de HTML et puis euh, et puis on essayait d'adapter la feuille de style pour que ça fasse tout ce qu'on veut. Maintenant, pour chacun des euh, de ces euh, de ces applications-là, si je, je m'en vais gérer mon site. Euh, j'ai la possibilité donc d'avoir des modèles. Et puis je peux faire un modèle de wiki, un modèle de document, un modèle de plan de site, de navigation par étiquette, de blog. Et donc c'est un petit peu comme si j'avais mon propre HTML pour, pour gérer par exemple l'affichage d'un wiki. Je peux vous montrer rapidement en fait, un exemple concret. Donc ici j'ai un wiki. Sur cette page-là, euh, vous voyez que le, ça, c'est l'affichage par défaut euh, proposé par l'ifery. Donc, euh, vous avez la page elle-même, puis ensuite, vous avez l'évaluation, les commentaires en fonction de ce qu'on a activé dans l'application dans elle-même. Ben, J'ai la possibilité maintenant dans le, dans le portlet euh, d'aller configurer cet élément-là. Donc, euh, utiliser quel modèle pour cette page-là, donc on s'entend. Et puis, je peux aller choisir par exemple un wiki avec information. C'est un modèle que j'ai créé, que je vais pouvoir vous montrer euh, tantôt. Euh, si j'utilise euh, cela, on voit maintenant que euh, mon Wiki, euh, bah, j'ai désactivé tout ce qui est commentaires, évaluation, puis il affiche l'information sur qui a créé cette page à l'origine puis quand. Donc, euh, si vous devez ajouter de l'information supplémentaire, euh, souvent, bah, euh, des, des compagnies vont vouloir afficher une étiquette, une étiquette euh, sur toutes les pages ou, euh, ou peu importe l'information que vous voulez, euh, vous voulez inclure, bah, vous pouvez créer comme ça des gabarits euh, d'application Si vous avez déjà euh, créé des, euh, des gabarits avec, euh, avec Velocity, euh, finalement c'est un morceau de code Velocity où vous allez dire bah, là c'est le contenu du wiki, puis vous pouvez ajouter d'autres choses, appeler vos propres fonctions, et puis, euh, puis utiliser des variables qui sont accessibles dans le, dans le portail, comme l'usager courant, ou, euh, ou la personne qui a créé, la date de publication, des choses, euh, des choses comme ça. Bah, là par exemple, on peut faire un modèle pour l'agrégateur, et puis, euh, quand on crée un nouveau modèle, bah, on a le choix entre, euh, au niveau des langues, euh, FreeMarker ou Velocity. Et, euh, et puis, euh, donc, euh, ensuite, vous allez avoir euh, l'éditeur. L'autre fonctionnalité que les édimestres et, euh, et autres éditeurs vont, vont adorer, c'est que maintenant, on ne supprime plus de contenu, on le met à la corbeille. Euh, et donc, les contenus peuvent être restaurés. Donc, quand j'ai un contenu comme ça, euh, puis que je vais gérer mes contenus, euh, comme un contenu web. Euh, je vais, par exemple, prendre ce contenu-là. On voit que je ne peux pas le supprimer directement, mais je vais le déplacer vers la corbeille. Et puis, euh, bah, chaque, dans chaque site, en fait, dans chaque portion de CMS euh, dans LifeFree comme c'était euh, tantôt, on a la corbeille maintenant, ce qui s'applique à tous les éléments, hein, que ce soit euh, wiki, forum, blog, je pars aux différents éléments. Mais là, on voit euh, un élément qui a été supprimé quand, euh, par qui. Je peux le restaurer ou l'effacer le, définitivement. Puis si je le euh, si je, si je le touche pas, bah, au bout d'un mois, en fait, il va être supprimé automatiquement. J'imagine, j'ai pas vérifié là, mais j'imagine que cette cette échéance là est configurable dans l'iFray quelque part. Mais j'ai pas besoin de m'occuper euh, de, de l'autre problématique quand on met dans la corbeille, c'est qu'il faut nettoyer à un certain moment euh, pour éviter que l'espace disque explose. Bah, là, au bout d'un mois, c'est auto nettoyé automatiquement, donc euh, les plus anciens éléments sont supprimés. La corbeille telle quelle, comme elle a été introduite dans la 6.2, c'est applicable uniquement au contenu. Donc, euh, il n'y a pas de corbeille pour les pages. Par contre, euh, il y a l'environnement le, de pré-production qui existait déjà dans la 6.1, euh, qui avait déjà introduit quelque chose comme ça avec des, euh, en fait, un système de annuler ou refaire, le undo, euh, undo redo. Donc, euh, au niveau des pages, je pense que ça c'est resté pareil. L'environnement le, le, de pré-prod n'a pas beaucoup évolué. Euh, mais je n'ai pas la possibilité, si je supprime une page dans l'ifery, euh, je ne peux pas revenir en arrière. Parce que la page, en fait, euh, sa configuration, elle, c'est juste le nombre d'applications, puis le modèle de disposition, puis la configuration des, des applications. Mais elle n'a pas de contenu euh, elle-même, donc on ne va rien supprimer en supprimant une page. Euh, donc non, il n'y euh, a pas de corbeille pour les, pour les pages. Euh, bah, par contre vous avez vu aussi quand je, quand je, je déplace quelque chose bah, il y a le, je peux tout de suite revenir en arrière donc il y a le, aussi le undo redo, donc je peux, je peux refaire, euh, revenir tout de suite euh, en arrière puis le, la remettre euh, au niveau de l'éditeur bah, je l'avais déjà présenté euh, tantôt donc le style a été épuré si je, si je crée un nouveau contenu ici euh, L'éditeur est, bah, là, il est plus, plus uniformisé, il n'y a pas dix mille couleurs, euh, mais sinon il n'a pas beaucoup changé. J'imagine que c'est euh, K-Editor, c'est la nouvelle version qui a été, euh, qui a été intégrée. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ça a été un, pas mal uniformisé un peu partout. Avant, on avait un éditeur différent pour les blogs, pour les wikis et tout ça, puis euh, ça, ça ce n'était pas très uniforme. Euh, au niveau des, euh, des éditeurs et puis des, euh, surtout des, des couleurs et des boutons qui étaient choisis, ben là c'est pas mal toujours les mêmes boutons, les mêmes couleurs et puis le même éditeur qui est utilisé un peu partout. Euh, ce que vous avez pu voir aussi c'est que maintenant dans mes contenus web ça c'est assez intéressant, euh, il y a la possibilité d'ajouter des répertoires. Euh, en fait ils ont euh, uniformisé les différents éléments fait que contenus web et euh, bibliothèque bibliothèques de documents, euh, on a à peu près la, la même interface, donc on peut avoir les répertoires dans ces répertoires-là, on peut avoir euh, justement des contenus. Donc c'est plus facile à les retrouver, surtout si on a différents types de contenus. Et puis aussi, en haut, ici, dans les options, euh, avant, on avait euh, bah, sur contenu web, on avait structure, gabarit, euh, etc. Ben là, maintenant, c'est comme dans la bibliothèque de documents, c'est gérer structure, modèle, document, flux. Donc euh, ils, ils uniformisent pas mal toute la gestion des, des différents types de contenus. Et euh, quand on a euh, en fait une structure, on va y revenir aussi parce que j'ai une diapositive par rapport à ça, bah je peux maintenant parcourir euh, la liste sous un, une certaine structure. Donc j'ai une structure, euh, j'ai un nouveau type de contenu que j'ai créé de type nouvelle. Et là je crée, bah je vois juste mes nouvelles. <rire> Euh, donc au niveau de la gestion du contenu, ils ont uniformisé l'interface, on l'a vu, on a possibilité de classer maintenant par, par les dossiers, j'en ai déjà parlé. Euh, au niveau des structures, alors là c'est intéressant, euh, donc si je prends la structure nouvelle que j'ai créée, qui a servi de, pour créer la, la première page, euh, là j'ai, en fait ça, ça a été également uniformisé, donc ça reprend un peu ce, que, ce qui a été fait pour la, gest euh, la gestion des types de documents. Euh, dans l'ancienne version on avait les, les menus sur la droite ici on retrouve les menus euh, sur la gauche et puis euh, je vais simplement faire un drag and drop de champs donc si je veux une date par exemple ben oui je fais un drag and drop ici dans mon interface euh, au niveau où je veux et puis euh, j'ai ma date euh, donc il y a, y a des, des nouveaux champs qui ont apparu euh, et puis je peux les configurer euh, soit par la, la petite clé ici ben, ça va juste changer l'interface sur la gauche il euh, n'y a pas beaucoup plus d'options, euh, je ne suis pas sûr que tous les, tous les textes sont bien euh, sont bien traduits, euh, mais c'est pas mal les mêmes options qu'on avait euh, avant, mais dans les nouveaux champs qu'on peut retrouver, bah, les différents types de, de, de valeurs, euh, décimales, entiers ou un, un nombre, euh, sinon le reste c'est pareil à part la date. Là. La question c'est de savoir si dans les agrégateurs, donc quand on l'affiche sous la forme d'un tableau par exemple, est-ce qu'on peut euh, trier sur un champ en particulier Non, ça c'est quelque chose qui est plus de l'ordre euh, de la recherche, euh, parce que, en fait vu que les contenus sont stockés dans la base de données comme un format XML, c'est compliqué pour la LifeWay ensuite de, de fournir un tri ou même un, euh, bah oui surtout un tri. Mais vous verrez dans les agrégateurs, je vais vous montrer, il y a une possibilité de filtrer par contre sur un champ. Donc, on peut filtrer, mais on ne peut pas trier. Euh, donc, si euh, on a vu, donc date décimale entier, c'est une, une nouveau qui ont été mis. Euh, oui, la, la seule option qui est apparue en plus, euh, c'est la possibilité de masquer le libellé. Alors, je suis pas sûr que ça serve souvent, mais euh, si, je le, si je décide de le masquer, où est-ce que ça se trouve Voilà. Euh, en fait, il, va, il disparaît de l'affichage c'est plutôt pour les, les si on a plus euh, des sous-champs ou des choses comme ça que ça va être euh, ça peut être intéressant. Euh, filtrage par euh, structure, ça c'est ce que j'ai montré tantôt. Donc euh, quand je suis dans un dans un groupe de données euh, développement et je peux euh, parcourir par structure puis dire euh, je veux juste voir les nouvelles, donc euh, ça, ça fait juste euh, mes nouvelles. Et puis euh, la gestion des traductions est un petit peu plus conviviale également, avant on avait le, ce système qui n'était pas très intuitif, qui était plus technique, où euh, quand, je fais, euh, quand je modifie, euh, donc, quand j'ai mon formulaire de, pour remplir euh, une nouvelle, j'avais toujours une petite case à cocher euh, traduisible et qui, que personne ne comprenait et puis que c'était plus un, un élément technique effectivement c'est pour éviter d'avoir des doublons d'images quand il n'y en a pas besoin mais là c'est LifeRay qui le gère à l'interne tout seul fait que quand je, je vais ajouter une... Euh, là il y a déjà une traduction je vais ajouter une traduction, il va simplement afficher tous les champs puis ceux qu'on veut traduire on traduit puis ce ceux qu'on ceux qu ne veut pas traduire on ne traduit pas puis LifeRay se débrouille pour, pour enregistrer la traduction donc ça a été amélioré de ce point de vue là Documents immédiats, euh, les documents immédiats n'ont pas beaucoup évolué parce qu'ils ils avaient beaucoup évolué sur la version 6.1. C'est plus qu'on contenu web qui ont été uniformisés sur documents immédiats. Les seules choses qui ont été euh, changées, c'est la possibilité maintenant, quand on, euh, quand on dépose plusieurs documents, bah, de faire un, un drag and drop qui n'existait pas avant euh, depuis le bureau euh, directement ou de sélectionner comme c'était euh, avant. Euh, par contre, euh, avant, ça utilisait Flash. Euh, là, ça semble plus euh, l'utiliser, donc je ne sais pas si c'est HTML5 ou euh, pour pouvoir sélectionner plusieurs fichiers. Euh, mais euh, donc, c'est les seuls euh, changements euh, notoires au niveau de la bibliothèque. Le reste, euh, on va retrouver les mêmes options, gérer différents types de documents, euh, des jeux de données. Et Puis ensuite, on peut appliquer des workflows sur ces types de documents-là. Euh, rien de, de, de très différent. Euh, au niveau des applications, là, il y a eu quelques améliorations qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez intéressantes. Euh, maintenant, dans l'agrégateur, euh, on, on, on a la possibilité de choisir plusieurs sources de données. Euh, donc, quand je vais sélectionner, avant, on avait juste global et site actuel. On avait, il n'y avait jamais rien d'autre qui apparaissait. Maintenant, je peux aller chercher n'importe quel site auquel j'ai euh, accès euh, et qui est visible. Euh, donc je peux aller dire, bah, je veux tous les nouvelles qui viennent de, de, de mon site démo, euh, puis World Show 6.2 par exemple. Donc ça c'est assez intéressant d'un point de vue euh, communauté ou groupe de travail. Euh, si, euh, souvent on va avoir le portail qui est la, euh, disons le point d'entrée, puis on va avoir une multitude de, de sous-organisations, par exemple des départements ou des... Euh, des lignes d'affaires qui vont publier des nouvelles, puis on veut toutes les rassembler euh, sur la page d'accueil du portail, ben on peut le faire maintenant. Euh, donc, d'avoir des organisations ou des sites différents, puis d'aller euh, chercher le contenu. Là, on voit notamment que ça va. Je suis sur le, le site d'accueil du portail, mais je vais chercher les nouvelles euh, du, de l'organisation en développement. Donc, ce n'est pas, pas le site courant. Le site courant aurait été euh, celui-là. Euh, L'autre point intéressant sur les agrégateurs, c'est que euh, je peux effectivement maintenant filtrer. La hein, chance, c'est ce qu'on a. Ce, qu a mentionné, ce que j'ai mentionné tantôt. Donc, si je choisis contenu web, nouvelles, je peux aller sélectionner un champ. Alors, en fait, je peux aller sélectionner euh, différents critères, puis dire ben, « mes nouvelles, j'ai un, une liste déroulante quand je rédige ma nouvelle ». Et cette liste déroulante euh, indique en fait euh, quelle, quelle catégorie. J'aurais pu le faire avec des catégories dans la version 6.1. Ça ne reconnaît pas tous les champs. Par exemple, images, euh, évidemment, je ne peux pas filtrer pour, par image. Mais j'aurais pu euh, filtrer par texte alternatif ou euh, de dire c'est juste les nouvelles politiques. Et euh, ça va filtrer euh, mes contenus en fonction d'un euh, champ euh, de ma structure. Euh, sinon, le reste est resté euh, id identique. Euh, le module de configuration a été euh, restructuré pour qu'il n'y ait plus un mélange. Euh, entre la source de données, puis les paramètres d'affichage. Là, c'est des onglets différents. Euh, donc euh, là, je sélectionne euh, ma source, puis mes paramètres pour euh, filtrer le contenu. Puis là, je, je choisis euh, les options d'affichage euh, qui, euh, qui sont pas mal les mêmes. Euh, plus, euh, je peux définir un gabarit, donc un modèle d'affichage pour l'agrégateur. La, donc, soit je choisis un de ceux qui existent déjà, soit j'en crée un nouveau, euh, Velocity... Euh, euh, ou euh, FreeMarker euh, les autres options sont, sont restées pas mal les mêmes euh, le blog, le blog qui, est, qui, est, euh, qui est une application qui est souvent utilisée et puis par des utilisateurs qui sont plus des, des rédacteurs ou éditeurs et puis qui n'ont pas une grosse notion de, euh, de gestion de page ou, euh, ou autre euh, le blog en fait je vais voir ici euh, ce qu'ils ont intégré, c'est euh, l'édition euh, un clic. Ça veut dire qu'il n'y a, a plus de mode euh, j'édite mon contenu puis, euh, ou alors je le visualise. Euh, quand je peux éditer, on voit qu'il y a les petits pointillés qui, euh, qui s'affichent autour. Puis je veux changer quelque chose quelque part, bah, je clique dessus puis je l'édite directement. Et puis euh, quand je vais quitter... Euh, vous voyez, euh, quelques secondes après, ils il, il sauvegardent une ébauche, parce qu'il y, y avait pas mal de problématiques. Euh, je commence à rédiger mon entrée de blog, puis là je perds ma session, puis quand je sauvegarde, boum, j'ai tout perdu, puis c'est très frustrant. Euh, je pense que dans les dernières versions de la ils avaient déjà introduit la, la sauvegarde automatique. Mais Là, euh, en fait, ça s'édite directement, donc euh, je pourrais euh, passer en mode édition, mais je n'ai pas besoin de le faire, ils ont intégré l'éditeur directement. Là. Euh, sinon, au niveau des, euh, des changements, il n'y a pas autre changement. il y a un agrégateur de blog qui a été euh, créé aussi et puis qui, qui est très proche de l'agrégateur de contenu, le Asset Publisher, euh, mais qui a des options plus spécifiques euh, pour, le, pour le blog, euh, je pense que les deux peuvent faire l'affaire, c'est juste que l'agrégateur de blog est plus, euh, plus rapide à mettre en place, puis il a juste des options pour les blogs, euh, donc c'est la seule application qui a été, euh, qui a été introduite de plus. Euh, la grosse application qui a été vraiment complètement refaite, euh, ce sont les calendriers. Le calendrier, maintenant, ça devient un vrai calendrier. Euh, euh, ben là, à nouveau, l'écran le, le, n'est pas, pas suffisamment grand, mais euh, je peux gérer plusieurs calendriers. Donc là, j'ai le calendrier des sites. Euh, donc, je peux ajouter des calendriers ici, par exemple. Je pourrais ajouter le calendrier des développements quand j'ajoute un, un événement j'ai juste à simplement choisir la, la zone ou alors en tout cas la, la période de temps pour laquelle je veux, je veux faire l'événement vous voyez qu'il y, y a un chevauchement je peux avoir plusieurs, plusieurs calendriers, je peux, en, je peux en enlever je peux en rajouter à ma convenance, je peux changer les couleurs des différents calendriers et puis il y a toute une gestion aussi qui peut se faire des, des ressources donc je peux définir euh, un certain nombre de ressources, un petit peu comme euh, dans euh, Exchange ou, euh, ou Zimbra ou je ne sais quoi. Euh, des salles de conférence, des projecteurs, etc. Euh, puis une fois que je suis sur euh, mon événement, euh, si je le modifie, ici je, je retrouve les personnes, puis je peux voir aussi la disponibilité des personnes. Donc si les personnes ont leur calendrier personnel, je peux voir ce qu'ils ont déjà prévu. Puis si je vais réserver par exemple ici le, le projecteur, puis je vais l'ajouter. Euh, il est réservé ici de 14h à 17h. Euh, donc ça c'est assez, assez intéressant et quelques petits ajustements pour lesquels on a envoyé des, euh, euh, des demandes de changement, notamment le fait qu'il commence toujours à minuit et donc on perd pas mal euh, d'affichage, mais ce serait bien de définir une zone, euh, une zone de travail, mais euh, c'est déjà pas mal configurable. Euh, par exemple, sur si le format 24 heures ou AMPM, euh, euh, si euh, c'est la durée par défaut, euh, etc., le, le, la semaine, que, si elle commence le lundi ou le dimanche, pas, ça n'a pas été or, orienté uniquement aux états unis euh, puis le fuseau horaire à appliquer, donc il y a déjà pas mal d'options de, euh, de partage. Euh, ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir une, une intégration euh, un petit peu comme dans la bibliothèque avec euh, CMIS pour les documents. Mais là, l'équivalent aurait été un, un, un CalDAV ou, euh, ou, ou un, un SYNC avec euh, Exchange, mais ça n'a pas été fait encore à date. Euh, les annuaires, quelques petits, euh, petits changements. En fait, il y a de nouvelles applications qui ont, et, qui ont été euh, ajoutées. Avant, on avait juste l'annuaire euh, régulier où je peux chercher euh, tous les usagers, euh, toutes les organisations, tous les groupes. Dans la nouvelle version, il y a d'autres annuaires qui ont apparu. Je vais peut-être les déplacer ici. Euh, je vais retrouver des répertoires des membres du site, par exemple, je, je, uniquement, pour faire une recherche juste des membres, sachant qu'ici, organisation et groupe, c'est parce que les organisations et les groupes peuvent aussi être des membres. Euh, donc je peux faire une recherche. Puis j'ai aussi, il euh, y en a une autre d'application, collaboration, communauté, euh, répertoire... Il euh, y a un répertoire de mes amis. Fait que, a, pour, si vous êtes familier, il y a la, euh, le, les portelettes sociaux, là, avec le un petit peu comme à la Facebook, des, des, le mur, les amis, euh, où se trouvent les personnes. Ben là, je pourrais faire des re une recherche juste dans mes amis, en supposant que j'en ai tout plein et que j'ai besoin de les retrouver. Que ça permet de, de retrouver un ami et d'accéder à son profil rapidement. Donc ça, c'est la partie un, un peu plus sociale de LifeWay qu'ils ont continué à développer. J'ai pas été chercher toutes les nouveautés, mais à pas mal d'endroits, on a la possibilité de de voir ce que mes amis ont, ont fait en termes d'activité. Je peux rechercher mes amis là, dans, le, dans le répertoire de, de contacts. Qu Il y a plusieurs applications comme ça qui ont apparu autour de, des aspects euh, sociaux.